Nous vous présentons aujourd'hui avec Pierre le fonctionnement de l'Orthopus supporteur et ce qu'il permet de faire. Pierre, nantais de 19 ans, est notre tout premier utilisateur. Sa mobilité au niveau des bras est limitée et ne lui permet pas de maintenir le bras en hauteur pendant plusieurs minutes, que ce soit pour des efforts fixes ou mobiles. Il est équipé d'un prototype du supporteur personnalisé aux couleurs de son club de foot favori. Le supporter est un dispositif médical robotique qui allège le poids du bras pour faciliter les mouvements et gagner en précision. Mais comment est-ce que ça fonctionne Le supporteur est doté d'un moteur qui va permettre de réaliser les mouvements verticaux. Grâce à son moteur, le supporteur accompagne voire effectue l'effort en fonction du degré de mobilité pour réaliser les gestes vers le haut et vers le bas. L'utilisateur conserve la liberté de bouger son bras à gauche et à droite et ou en avant et en arrière. Commandé par des boutons plus et moins, le supporteur dispose de deux modes. Un mode maintien qui permet de maintenir une position choisie en hauteur et ce sans effort. Et un mode dynamique qui accompagne l'impulsion de mouvement donnée par l'utilisateur. Les boutons permettent alors de régler la force de compensation du dispositif en fonction de l'activité ou de la charge portée.